Bonjour les gens, aujourd'hui Dixit, les accessoires, les tapis de vote. Dans la règle de Dixit, il est indiqué que la carte la plus à gauche sera la numéro 1, ensuite la numéro 6 la plus à droite. Mais objectivement, c'est pas toujours facile de savoir celle-là si c'est si la là, 3, la 4. Il risque d'y avoir des confusions. Dixit se joue de 3 à 6 joueurs. Mais si vous n'êtes pas 6, il vous reste donc 6 petits cartons disponibles que vous pouvez disposer sur votre table afin de vous permettre lors de la partie de bien numéroter vos cartes, c'est-à-dire que les cartes qui sont à faire deviner, on imagine qu'on est comme ça, eh bien, vous n'aurez plus qu'à la mettre en face de chaque numéro, et ça sera beaucoup plus simple pour les gens de voter. Malheureusement, si vous êtes six joueurs, il n'y a pas d'autre solution, je vous propose d'aller sur le site meclar.fr, dans la partie téléchargement, et là, vous aurez un fichier qui vous permettra d'imprimer le tapis de vote que vous souhaitez. Une fois découpé et imprimé, et je vous propose de vous détailler chacun des tapis. Ce premier tapis vous permet de déposer les cartes en face des numéros afin qu'il n'y ait pas d'équivoque lors du vote. Là, Pour ces deux éléments, c'est à vous de les disposer comme vous voulez sur la table et ça vous permet de ne pas avoir de chiffres qui sont à lire à l'envers. Après, vous n'avez plus de poser les cartes pour le vote. Si les joueurs sont répartis équitablement autour de la table, cette forme a l'avantage de mettre tout le monde au même niveau. Avec les tapis de vote pour Dexit, vous avez tous les accessoires pour une bonne partie. Et bien sûr, tout ça se range parfaitement dans la boîte.